Et salut tout le monde c'est Chirel, on se retrouve donc sur Steam comme vous pouvez le voir concernant le jeu Medieval Dynasty. On a eu une mise à jour qui a été faite le 11 mai, je vous rappelle qu'on est un mois de mai, il y a des jours fériés. Je n'ai donc pas pu vous faire la traduction plus tôt. Et euh, comme vous avez pu le voir sur euh, la jolie petite vignette que je vous ai mis, vous annonçant sur la vidéo euh, que j'allais vous traduire euh, la mage et vous parler de cette mage, où il n'y a pas grand chose à dire, mais bon, il y a quand même quelques petits changements. Vous avez pu voir la photo de quelqu'un qui s'arrache les cheveux, mais ça, ça sera dans la deuxième partie ou peut-être la première, comme ça je suis sûre au moins que vous l'entendrez. Alors, avant de parler de la mise à jour, je vais mettre quelque chose au clair avec vous parce que vous me rendez folle, honnêtement. Euh, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est le Covid ou autre, mais franchement, faites un effort. Euh, je reçois en ce moment des commentaires, non seulement où euh, vous venez me hurler dessus parce que les changements qui sont dans le jeu ne vous conviennent pas. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas la développeur, développeuse ou développeur comme vous voulez du jeu. Donc, comme je vous l'ai déjà dit... C'est un jeu qui est en alpha ou bêta, bêta public test branche et euh, qui va bientôt passer en accès anticipé. D'accord Donc ce n'est pas moi qui développe le jeu. Donc s'il vous plaît, soyez cool. Euh, comme je vous l'avais expliqué, faire une vidéo, ce n'est pas euh, les 20 minutes que vous voyez. Ça me prend 5 heures pour voir, pour que vous regardiez 20 minutes d'une vidéo où je vous fais les traductions, où euh, j'essaye de vous aider au maximum. Donc, euh, toutes ces personnes, euh, s'il vous plaît, qui mettaient des commentaires du style Ouais, ça ne me plaît pas, ça j'aime pas, ça c'était pas bien, ça j'aime pas Pourquoi ils ont fait ça Je vous ai déjà dit que sur, sur YouTube, vous avez la chaîne du développeur. Donc, allez sur la chaîne du développeur. Tout simplement lui dire, ben voilà, pourquoi vous avez fait ça Moi, je suis incapable de vous répondre, c'est pas moi qui crée le jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous faites des commentaires, euh, comme ça s'est passé là récemment, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, je reçois un commentaire comme quoi, euh, apparemment, euh, je connais rien au jeu, quoi. C'est. Euh, apparemment, je n'aurais pas joué au jeu depuis 2021. Donc, s'il vous plaît, euh, si vous regardez une vidéo qui date d'il y a six mois, euh, au niveau du let's play. Il est certain qu'il y a 6 mois, il n'y a pas eu des mises à jour euh, de mars, d'avril. Enfin, en 2020, tout, il y en a eu depuis des mages Donc, si vous commentez une vidéo qui date d'il y a six mois et que c'est l'épisode 1, c'est que vous ne regardez pas le let's play. Donc, les remarques à 2 francs, 6 sous, ah oh, mais t'as pas joué au jeu depuis 2021, t'es pas au courant, machin truc, regardez le let's play s'il vous plaît avant de venir m'agresser. Parce que je veux bien être gentille, euh, je passe énormément de temps à vous traduire les choses, je passe énormément de temps à essayer au maximum de vous aider. Je n'ai pas que Medieval Dynastie comme jeu à faire, vous le voyez sur la chaîne YouTube. Alors peut-être que là, ça va me faire perdre des gens et que vous allez vous désabonner de la chaîne, tant pis. Je préfère avoir moins d'abonnés, mais arrêtez, euh, s'il vous plaît, non-stop de mettre des commentaires désagréables ou autre, parce que ça en devient pénible. Vous ne pouvez pas vous imaginer le boulot que c'est derrière. Je vous l'ai dit, j'ai un travail, j'ai une vie réelle. Je ne suis pas que sur Medieval Dynasty. Vous, vous jouez au jeu. Vous avez votre, votre journée, vous jouez au jeu, mais vous ne faites pas des lives, vous ne faites pas des vidéos. Donc, vous ne savez pas comment ça se passe. Donc, déjà, un, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et, voilà, vous pourrez mettre un commentaire. Deux, euh, essayez de mettre les commentaires... Après avoir vu le let's play et non pas vous baser à des épisodes ou à des vidéos qui déhabitent d'à deux ans. Enfin euh, bon, voilà. Donc, parce que vous me rendez sérieusement dingue et ça me donne vraiment, mais vraiment plus envie de vous faire des let's play sur Medieval Dynasty. Donc, euh, s'il vous plaît, enregistrez ça dans vos têtes parce que sinon, je vais stopper complètement euh, tout ce qui est aide au niveau de Medieval. Euh. Parce que, euh, voilà, je ne suis pas là Je suis pas là, pour... <coughs> j'ai la voix qui casse. Je ne suis pas là pour me faire engueuler parce que ce que, ce que les développeurs mettent dans le jeu, ça ne vous plaît pas. Euh, je ne suis pas là non plus pour me faire engueuler parce que vous regardez une vidéo qui est sortie il y a six mois avant les mages, alors que toutes les semaines, je vous sors un épisode où je vous traduis l'image, etc. Et où je vous montre les nouveautés et tout. Donc, essayez de regarder la date des vidéos sur laquelle vous postez vos commentaires. Et faites en sorte, non seulement qu'ils soient corrects, vos commentaires. Évitez de m'agresser parce que je ne suis pas quelqu'un à me laisser marcher sur les pieds. Je suis gentille, mais je ne suis pas stupide. Et de deux, euh, voilà quoi, essayez d'être un petit peu concret. Je l'ai dit et redit, le « let's play » que vous voyez sur YouTube... Est pour les débutants. Ma partie, moi, personnelle, sur laquelle vous pouvez me voir sur Twitch, je l'ai déjà fini. Le jeu, je l'ai terminé. Je ne vais pas vous spoil, je ne vais pas spoil les gens qui suivent le Let's Play. Le Let's Play est fait pour les débutants, pour les aider, pour répondre aux questions aux gens qui s'en sortent pas. Mais ceux qui savent tout et qui ont tout vu, ne venez pas me poser des questions si quand je vous réponds, vous me dites, ah non, c'est pas ça, t'as pas dû jouer au jeu depuis 2020. Euh, bon, il faut regarder les let's play. Donc ça, c'était la partie 1. Hein. Maintenant, on va passer à la partie 2, c'est-à-dire ce qu'il y a eu euh, au niveau de la mise à jour du 11 mai qui nous fait passer toujours à la version bêta branche test 0.5.1.1. Alors, je vous passe tout ce qui est les ajouts de son parce que moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit. Euh, je ne porte pas d'importance au fait qu'ils aient changé le grognement de l'ours ou que euh, le mouton fasse bain maintenant au lieu de me. Euh, enfin bon, ça ce n'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Donc on va descendre directement, là c'est des fixations, je vous l'ai déjà dit, de bugs. Et ici ce sont les ajouts. Donc là tout s'en passe, ils ont rajouté le tchèque, euh, l'ukrainien, le suédois, le russe et j'en passe. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'ils vous disent c'est que simplement dans le jeu, depuis le 11 mai, le schéma de la lance en pierre a changé. Vous ne la trouverez plus où elle était avant. Maintenant, ça se trouve dans, la, dans le pavillon de chasse 1. Si vous cherchez pour débloquer au niveau de la technologie la lance en pierre, ce n'est plus dans l'onglet. Vous allez maintenant le trouver dans technologie. Vous allez dans les, dans les, dans les crafts de la technologie au niveau du pavillon de chasse 1. Et c'est là que vous achèterez le plan de la lance en pierre si vous voulez la faire. Idem pour le schéma de l'engrais. Vous le trouverez, vous pourrez l'acheter maintenant dans la grange 1. Si vous avez la grange 2, vous ne pourrez pas acheter le schéma dans la grange 2. C'est dans la grange 1. Je pense que jusque là, je suis clair Autre changement il y a un changement de recette au niveau artisanat pour la roue et le seau en bois. Euh, donc, au niveau de la recette il y avait jusque cette mise à jour là, euh, vous deviez utiliser telle chose, telle chose, telle chose pour faire la roue, pour faire le seau en bois, ça a été changé, donc regardez la recette, elle a été modifiée, donc ce n'est plus les mêmes ressources que vous devez prendre pour faire la roue ou les seaux en bois. Donc ils ont aussi modifié le prix du seau, voilà, alors je ne sais pas si c'est en plus ou c'est en moins, je n'ai pas encore fait la vidéo euh, suite du let's play et puis au niveau où on en est du let's play, de toute façon les sauts à ce niveau-là ne nous intéressent pas. Donc je, je vous dis simplement ce qu'il y a dans la mage, mais je répète une nouvelle fois, le let's play est fait pour les débutants, les débutants ou les personnes qui ont recommencé une partie et qui euh, me suivent parce qu'ils aiment bien comment ai, je joue ou comment ils m'ont vu jouer sur Twitch. Comment ils ont vu mon village qui est en partie avancé. Donc, ils m'ont demandé de faire ce let's play. J'ai recommencé une partie pour faire plaisir. Mais euh, voilà quoi. Donc, faites un effort aussi de votre côté. Et il n'y aura pas de problème. Ensuite, vous avez aussi une augmentation des animaux sauvages. Vous avez beaucoup plus d'animaux sauvages que ce qu'il y avait avant. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on leur courait après. Hein, au niveau des loups, des ours, etc. Il n'y en avait pas énorme. Donc, ils en ont rajouté. Ils ont aussi, et ça c'est important, augmenté le nombre de PNJ à la mine. C'est passé de 2 à 6. Donc, vous pouvez mettre maintenant au niveau de votre mine plus de mineurs qu'avant. Par contre, ils ont réduit le nombre de PNJ dans la grange numéro 2. Donc, dans vos technologies, si vous avez dans votre village la grange 2, vous ne pouvez plus avoir 8 PNJ qui travaillent dans la grange. Si elle est niveau 2, euh, maintenant, vous aurez tout simplement la possibilité d'avoir dans votre grange niveau 2 que 6 PNJ pas plus et dans la grange niveau 3 ils ont baissé le nombre de PNJ donc avant on pouvait en mettre 12 maintenant on ne pourra pas en mettre plus de 8 donc je répète euh, au niveau de la mine ils ont augmenté la possibilité de mettre des PNJ de 2 à 6 PNJ qui travaillent à la mine par contre ils ont réduit au niveau de la grange 2 vous, vous pouviez mettre 8 PNJ qui travaillent maintenant vous ne pourrez plus en mettre que 6 et dans la grange 3 vous pouviez en mettre 12 PNJ, maintenant vous ne pourrez en mettre que 8. Voilà, donc je ne peux pas être plus clair. Et ensuite, ils ont augmenté la vitesse des sangliers et de l'ours. Donc je peux vous l'assurer parce que moi sur mon gameplay sur Twitch que j'ai fait cette semaine pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitch. Les sangliers vont beaucoup plus vite, l'ours va beaucoup plus vite. Voilà les choses les plus importantes qui ont été faites dans ce mage. Je vous rappelle que dans peu de temps, le jeu va passer en accès anticipé. Donc il n'y aura pas de nouveaux ajouts. Ce sera que des correctifs de bugs comme tout jeu en accès anticipé. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est ici. Voilà, la 0.50.6. 0.6, euh, je crois que c'est là, euh, même pas, c'est pas celle-là. Il enfin, y a une vidéo de toute façon là sur Steam ou ici je crois, voilà. Ici, euh, ils vous ont demandé sur une des, euh, des matchs que vous avez sur votre Steam que euh, si vous aviez des idées, des suggestions ou autres à leur faire, de le faire sur leur chaîne YouTube, Voilà ou alors sur Steam, de leur faire remonter les infos. Qu'est-ce que vous aimeriez de plus dans le jeu Qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc. Donc, ils vous laissent la possibilité de donner votre avis. Donc, au lieu de venir me le dire à moi, qui ne suis pas développeuse du jeu, je vous invite à aller sur leur chaîne ou sur Steam pour leur dire, ben voilà, ça, ça ne me plaît pas. Ou alors, est-ce que vous pourriez rajouter ça Ça serait bien. Parce qu'une fois qu'il sera en accès anticipé, ça sera terminé. Ils rajouteront rien. Voilà, donc cette vidéo, c'était... Un petit peu euh, coup de gueule d'un côté parce qu'il faut aussi vous mettre à ma place. Voilà, je pense que j'en fais quand même pas mal. Et puis, euh, la deuxième partie, c'était pour vous présenter donc cette mage euh, qui a eu le 11 mai. Voilà, j'ai pas pu la faire avant. Comme je vous l'ai dit, je m'étais bloqué le dos. Donc, euh, pendant 15 jours, je n'ai pas pu jouer. J'étais sur mon canapé en mode « je n'en peux plus de la vie ». Donc je reviens petit à petit, laissez-moi le temps aussi parce que j'ai encore mal au dos, je ne suis pas guéri, mais j'essaye de vous tenir à jour au niveau du jeu comme pour les autres let's play, je fais comme je peux. Mais s'il vous plaît ne venez pas me sortir des commentaires sur des vidéos d'Idiade qui, qui a 6 mois si vous ne suivez pas le let's play, voilà tout simplement. Sur ce je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Medieval Dynasty.